Et puis ici, tu as aussi des boutons de chez Hollande et euh, qui sont assez onéreux, on va pas se mentir, parce que euh, les boutons que tu vois en or, c'est en or véritable 8 carats. Donc il euh, y a quand même un petit budget. <rire> Je pense aussi. Et par voilà. curiosité, c'est combien euh... Salut, épisode 2 de mon costume sur mesure, mon costume fait chez Scavini. Dans cet épisode, vous verrez la personnalisation, donc vous verrez tous les détails que j'ai choisi sur la veste, sur le pantalon, les poches, les boutons, la doublure, etc. Avec tous ces détails, le choix du tissu et euh, nos mesures, ça nous fait vraiment un costume bah, unique en fait, et c'est ça qui est vraiment magnifique avec euh, le sur-mesure. Sans plus tarder, je vous laisse voir l'échange que j'ai eu avec le conseiller, pour que vous puissiez voir toutes les personnalisations que j'ai choisies. Vous le verrez aussi me conseiller, etc. Donc euh, voilà, on se retrouve après, et bon visionnage et donc, on va pouvoir parler des boutons, du style, yes. de la doublure, etc. Alors, tu m'as dit vouloir une veste croisée. Exactement. L'intérêt de quand tu viens chez, chez nous, chez Scavini, c'est qu'on va faire arriver le vêtement sans les boutons. Ni aux manches, ni devant. Ouais. Ce qui nous permet, nous, quand on te voit pour l'essayage, de fitter le vêtement correctement, Parfait, de bien. placer le boutonnage à la hauteur qu'on veut, l'écartement, etc. Et encore plus important sur un croisé, ouais. il y a plus de boutonnage. Voilà, donc on peut faire... Un 6 en 2, donc c'est-à-dire 6 boutons 2 mmh. actifs. Donc finalement c'est comme la veste qui est là. Mmh. Deux qui se ferment. Voilà, du deux coup. Qui, sont ferm qui peuvent se fermer. Alors ouais. dans les faits on ferme la plupart du temps que celui-là. Ouais. Mais en tout cas les deux peuvent se fermer, donc on appelle ça 6 en 2. Mmh. Si on n'avait qu'un seul bouton en bas qui peut être fermé, on appelle ça un 6 en 1. Ouais. On peut faire aussi un ben, 4 en 2, ça serait que cela sans ce duo. Et on peut faire un 4 en 1, ce qui nous ferait grosso modo 2 boutons là donc un seul qui mmh. sert et deux boutons au dessus okay. et rien en bas okay. voilà. donc toi qu'est-ce que tu préfères même si tu as encore le temps de réflexion puisque on va les placer ouais. bah... ça, ça nous permet quand même de faire la ligne de revers un peu qui te convient aussi oui aussi ouais euh, moi ce serait du coup un, un classique 6x2 D'accord. après du coup d'ailleurs en parlant de revers euh, j'ai vu que bah, les autres ils avaient une forme assez particulière et euh, c'est pour savoir est-ce que bah, du coup les revers ils sont malléables ou pas euh... alors ça c'est des choses que nous mêmes on a dessinées. on a deux ou trois formes donc, on va pouvoir en parler pendant la prise de mesure. D'accord, ok. En termes de poche, est-ce euh... que tu préfères des poches plutôt à ville habillée ou des poches plutôt sport, type poche plaquée Je pense euh, habillée. Je pense la prendre en... Donc, avec les trois poches. Mm -hmm. euh, je réfléchis encore euh, est-ce que je la prends euh, la visible C'est la poche ticket, hein, ça, du coup Oui, tout à la fait. poche ticket, est-ce que visible, pas visible Je pense la prendre visible quand même petit okay. côté asymétrique, sympa. Sympa. Bah, ça fait très tailleur et ça fait très euh, un petit peu anglo-saxon. Ouais. Voilà. OK. Ouais. Vrai, je pense que c'est ça que je prends. Ouais. OK. Alors, le, le pantalon, tu as aussi donc, le choix des poches, côté et derrière. Euh, la poche côté, je vais les prendre euh, bah, classique en biais, comme ça. Ça, ça me servira bien. OK. Et euh, derrière, euh, une ou deux. Euh, toi, comment tu, euh, tu ferais choisir l'un ou l'autre alors, c'est assez arbitraire. Euh, on va dire que ça, c'est un petit peu plus old school ouais. et que ça, c'est un peu plus moderne. Après, il n'y a pas de choix par défaut. A titre perso, je prends toujours deux poches. Moi, j'aime bien la symétrie. J'ai aussi quelques pantalons maison prêtes à porter, genre euh, les S3, une pince qui ont une poche et ça me dérange euh, évidemment absolument pas. Ouais. Okay. Voilà. Aujourd'hui, comme c'est un pantalon de sport que j'ai, j'ai ouais. des poches à rabat. Enfin, mais ouais. Pour ce que tu fais, d'ailleurs, je conseille plutôt le sort rabat. Oui, bien sûr. Bon, là, je pense que ça va partir sur un, une poche. Après, je me dis bon, elles vont être recouvertes par la veste, mais après oui, aussi, je pas pas avoir un réparé, enfin, Ça, truc. pour le coup, euh, bon, tu as le choix, chose. mais c'est un détail assez anecdotique. Oui. De toute façon, on ne met rien dedans. Donc. Non, on met rien dedans, okay. ça décore un pantalon. Alors, ensuite, tu as le choix. Alors, on va faire par élimination. Le plus simple, braguette à Z, braguette à bouton J'ai tendance à conseiller les zip. Moi, je pense zip aussi. Okay. C'est sympa, les boutons, mais c'est un peu chiant. Bah, souvent, ça, le... ça se découpe. Ouais. malgré Merci. tout. Euh, alors, est-ce que tu veux des passants de ceinture ou des ajusteurs des ajusteurs. Est-ce que tu veux cette forme-là, assez classique ouais. Est-ce que tu veux des ajusteurs un peu plus originaux Alors là, classique. ce ah, c'est la forme une un peu pistolet, C'est une sorte ça. de cross, ouais, tout à fait. Euh, bah écoute, j'ai pas de trucs euh, en forme de cross, ouais. C'est des trucs un peu pistolet, ou en tout cas, ouais, c'est ça. ça, ouais. Ok. Bah ouais, je peux essayer ça, ouais. Ok, top. C'est bien, on les a jamais fait. Ah bon Enfin, une fois pour nous. D'accord. Et on a aucun client qui a osé les faire, donc c'est très okay. Ça nous fait plaisir. <rire> Alors, est-ce que tu donc, veux sans pince ou avec des pinces Alors, moi, je vais prendre une pince. Ok, vers l'extérieur. Euh, le, ouais, c'est ça. Ton, ton, ton solaire Ouais, classiquement vers l'extérieur. Toi, du coup, euh, parce que je sais que c'est un, un peu un débat intérieur-extérieur, on entend un peu de tout. Il y en a qui disent, euh, ça fait ci, ça fait ça. Et même, voilà, euh, Julien en parle dans ses articles et tout. Et euh, toi, pour toi, c'est quoi la différence entre les pinces intérieures et extérieures Alors, moi, je suis... Euh, J'aime bien l'histoire, mais pas outrance, donc je fais vraiment par rapport au goût, mmh. j'aime bien ne pas trop m'embêter, je sais que extérieur c'est un peu plus propre entre guillemets que intérieur. enfin propre au sens c'est plus facile de faire un pantalon net, les pinces intérieures ont tendance à rajouter du volume vers l'entrejambe, vers ouais. le milieu de jambe et donc peut faire un peu plus bouffant okay. au niveau de l'entrejambe. Des fois j'ai envie de m'essayer à l'intérieur, j'en ai un ou deux. Euh... Euh, mais après, sur, euh, à un moment du choix, je me, OK un ben peu plus. C'est voilà. un peu plus discret. En fait, le pli se voit un peu moins parce que ça crée un peu moins d'ombre aussi. Oui, ok. Voilà, donc euh, ça dépend si tu veux qu'elle soit très visible ou un petit peu le plus moi, discrète. L'extérieur, ça, ça me va. Voilà. Mais okay. c'est aussi une question d'ampleur parce que mon collègue Pierre-Antoine fait toujours des, des plis intérieurs. Mm -hmm et il a une coupe de pantalon qui lui va très bien et qui est, qui est assez ample, du coup ça lui crée aucun, aucun problème. Ouais. Aucun bon, en fait, coup. finalement, euh, quand tu prends très ample, qu'il soit intérieur ou extérieur, ça changera. Ah, là, ça, ça, change, prendre, ça change quasiment euh, euh, rien. Ouais. Est-ce que tu veux la pâte de boutonnage classique, donc qui se ferme, euh, qui se ferme ici, voilà, classiquement, ou est-ce que tu veux la prolonger, comme sur le bah, justement le S3. S3, qui va plus loin, donc c'est ça, euh, ou est-ce que tu veux peut-être quelque chose de plus original, euh, une patte qui est plus épaisse ouais. avec deux boutons l'un au-dessus de, de l'autre. Mmh. C'est plus original, on peut un peu s'enlacer aussi. Ouais. Donc à voir ce que tu je préfère. Euh, bah, je vais prendre, euh, je pense, une pâte pas comme ça, la, la simple. Bon, bah, je pense que je vais prendre un truc classique, ça va être bien. Ouais Ouais. Donc comme ça. Ouais. Donc on fait euh, les petits ajusteurs de l'autre côté, ça, ça. Ok. C'est simple. Impeccable. Donc euh, bah, sur le pantalon, on est réglé aussi. Euh, tu voulais faire, sur la veste, quelque chose avec une doublure intégrale ou, ou demi-doublée peut-être ou... Alors toi, comment tu ferais choisir euh... Alors là, pour moi, c'est assez simple. C'est un costume toute saison, donc j'ai tendance à conseiller la doublure intégrale. Mmh. Euh, D'enlever la doublure d'eau n'a pas vraiment d'intérêt sur ce genre de tissu puisqu'il n'est oui. pas respirant comme une laine fresco. ou là, ça prendrait tout son sens. Euh, et en plus, c'est plus euh, durable. D'accord. Bah, écoute, bah, je vais te suivre. Du coup, je pense que je prends une doublure euh, intégrale. Ok. Et donc, il nous reste juste à choisir les boutons et la doublure. Ouais. Et après, c'est une prise de mesure. On va parler d'autres détails. Donc, évidemment, la partie mesure, mais aussi le montage de l'épaule, la largeur du revers, etc. Ouais. Donc, euh, pour un blazer, enfin, pour la veste, du moins, un petit blazer, effectivement, on peut partir sur des boutons en métal.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 <rire> je pense aussi. et par voilà. curiosité c'est combien euh... bah en gros nous on facture euh, à peu près l'équivalent de 10 euros le bouton bah moi je prends bah je pense celui-là le deuxième le, le ouais. vraiment tout doré ouais verniqué enfin, et euh, voilà moyen bon, a... ok c'est cap et juste pour voir c'est quoi dessus euh... bah c'est des sortes de petites armoiries alors pour les doublures ici tu as Chimie qui nous propose une palette euh, ah Il ouais. qui okay. a pas mal de choix et puis, également, euh, chez Carnet, en fait, tu as des doubleurs qui là, pour le coup, sont beaucoup plus fantaisie, qui sont en supplément parce que je dois les acheter euh, euh, là. Et en fait, là, tu as plein de choses. Donc là, c'est en plus pro. Et t'as aussi des doublures en, soie, en 100% soie, okay. qui sont un petit peu plus onéreuses aussi parce que c'est de la soie qui est faite au lac de quoi. Mmh. t'as un peu à boire et à manger, en fonction des goûts et des couleurs. De... Ouais, c'est vraiment un choix perso. De chacun, voilà. Il y a des choses très jolies. Donc, euh... donc soit on, on regarde des choses comme ça. On peut rester un peu plus classique sur des doublures unies. En plus, je me demande si euh, je porte la veste euh, ouverte, par exemple, sur un t-shirt, est-ce euh, qu'on verrait un peu la doublure S'il y a des coups de vent, euh, ça peut se voir. Ouais. Donc, euh, du coup, il y a deux écoles. Il hein, y a ceux mmh. qui disent bah moi, je veux pas que ça se voit parce que je veux pas que ça rajoute de couleur. Ouais. Et puis d'autres messieurs qui vont me dire, euh, bah, au contraire c'est l'occasion de faire un vêtement en mesure. Voilà. Mais moi du coup je suis de la première école, je trouve ouais. que ça se voit. Bah moi je vais partir sur un mini déjà je pense. Bah donc là avec le, le, le tissu que tu as choisi, euh, après ça dépend évidemment des goûts, hein, tout ça, mais on peut partir sur euh, bon bah forcément un bleu marine euh, c'est prise de risque prise de risque zéro. Hein, ouais. Voilà, celui-ci marcherait très bien. Euh, après on peut partir sur euh, un bleu un peu plus clair. Euh, et pour, si, euh, si je prends un influence. truc euh, un peu comme ça, qui ferait un mm -hmm. peu écho aux boutons qui sont dorés, tu vois. Oui, tout je à fait, on peut partir le... sur… Alors, le jaune, je pense qu'il va être un peu criard. Oui, je pense aussi. Celui-là, euh, moutarde, je suis pas convaincu par contre, les, les, les, les, les dorés là, euh, pas mal, hein. tout à fait. Le moutarde, t'es pas convaincu Si. En fait, si, c'est juste que moi, j'aime pas cette couleur. <rire> <rire> Il faut pas que, que je t'influence. Non, en vrai... mais c'est moi qui aime pas la couleur moutarde. Tu vois, je, oh, je sais pas, je mais effectivement, hein, tu as raison, tu tu ça vois, marche ça, très, très, ça très très bien. Ça pourrait faire écho, je mais sais avec pas. Avec le bouton. Euh... Oui. Bah du coup, à ce compte-là, le jaune marche aussi très bien. Hein. Oui, aussi, ouais. en oui. En fait, c'est vrai peu. que ça me viendrait pas à l'esprit moi de faire ça. Ouais. Donc, euh, mais en ouais. fait, maintenant que je le vois, euh, tu n'as pas eu une mauvaise idée. Bah, le jaune, en fait, ouais, il va faire plus été, le moutarde plus intemporel, enfin en termes de saison. Ouais. Ok. Merci. Et bah c'est tout bon, on va pouvoir passer aux mesures. Voilà, j'espère que tous ces extraits sur la personnalisation vous ont plu. Vous pouvez peut-être imaginer voir à quoi le costume final va ressembler. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait avec le choix du tissu et toutes les personnalisations que j'ai faites. J'ai essayé d'imaginer comment serait le costume final. Petit détail d'ailleurs qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais euh, j'ai mis une martingale dans le dos de, de la veste. C'est une personnalisation qui est possible, mais euh, qu'on ne m'avait pas présenté. Et en fait, quand Quentin a tourné les pages du cahier de personnalisation, je l'ai vu. Et en en Fait, je lui ai demandé après coup, donc euh, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais en gros, j'ai ajouté une espèce de bande à l'arrière du costume. Voilà, c'est un détail que j'aime bien. Ça marque aussi un peu la taille de dos. Et voilà, c'est pas un truc qu'on voit toujours en prêt-à-porter. Donc je me suis dit pourquoi pas le rajouter là sur mon costume sur mesure. Mais donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est super important pour faire grossir la chaîne. On se retrouvera pour l'épisode 3, donc pour la prise de mesure qui se passera avec le tailleur Julien Scavini. Vous verrez, c'est juste incroyable tous tout les échanges, tout ce qui me dit et tout vous. Bref, j'en dis pas plus, je vous souhaite bonne journée et à bientôt.